Saraya, je suis ton double du futur. Mais ferme-la, il n'y a même pas deux semaines, un mec est venu me dire qu'il était mon double du futur, et c'était pas toi. C'est absolument normal, un instant situé en aval de ce point, le temps infléchit sa course selon cette tangente, Créer un futur alternatif ou ton autre double vie. Et ça, c'est une bite. Ok, mais alors pourquoi t'habiller comme un clochard Est-ce que tu te souviens de tes mecs à côté des stands de Dragon Ball dans les TGS ou autres Japan Expo que tout le monde ignorait avec des rouages un peu partout Les fans de My Little Pony Mais non espèce de con, les steampunk Ah... Et bien figure-toi qu'à un moment T, ils ont conquis le monde Donc toi aussi tu viens pour me dire ce que je dois pas faire Ah non, moi je suis juste venu parce qu'en 2057, tout le monde se fait chier Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un... un gros jeu de merde développé par des gros fils de pute. Si tu te balades un peu sur internet, tu as forcément déjà entendu parler de League of Legends. Ce gros jeu de merde. Attends, il va quand même pas critiquer le jeu le plus joué au monde. Il te donne l'impression d'être un gamer et qui te vend l'espoir de devenir un joueur e-sport. Alors que t'es qu'un gros porc qui mange des chips en appuyant sur 6 touches. Oh le coup il vient de le faire. Ce jeu qui nous permet d'entendre de superbes discussions dans les transports en commun ou sur les bancs de la fac. Ah putain, et l'Alza diffidait comme un bâtard. De toute façon, il a que des trolls dans mes games, je montrerai jamais Sylver. Eh bien figure-toi qu'il existe des mecs assez cons pour avoir édité une copie complètement dégueulasse de League of Legends. Je sais ce que tu vas me dire. Les plagiats de jeux, c'est pas une première. Il existe une liste longue comme mon bras de copies dégueulasses de Clash of Clans ou encore de Clash Royale. Bizarrement, c'est que les jeux qui engrangent un maximum de thunes qui se font plagier. Mais là, le jeu est disponible sur Steam. Donc c'est relativement normal que j'en fasse mon affaire. Les cons assez cons pour avoir édité ce jeu, c'est Air2Gay. Une compagnie intègre qui propose entre autres League of Angels. Un jeu que tu as forcément déjà croisé sur Facebook. À cause des nombreuses annonces bien putaclic qui traînent un peu partout. Où on voit le gros cul d'une meuf se déhancher en boucle sur une musique bien qui couge les meufs à poil Pour en revenir à notre joli petit jeu plagié de League of Legends, Heroes Evolved est un MOBA développé par Net Dragon. Au départ, Heroes Evolved est un jeu pour smartphone qui a été adapté sur PC. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Les jeux pour smartphone, c'est vraiment nul à chier. La petite parenthèse est finie. Il est disponible depuis le 23 janvier 2017 sur Steam pour seulement 0€. Et là tu vas me dire, 0€ ça fait pas cher Ferme ta gueule Enfin, c'est bien de participer mais ferme ta gueule Parce que, bien évidemment, comme dans notre bon vieux League of Legends, il est possible de mettre de l'argent réel dans le jeu pour acheter des bonus cosmétiques et ainsi soutenir les développeurs des bonus cosmétiques et des personnages. Bande de gros cons Je sais pas, quand tu lances Dota 2 pour la première fois, tous les héros sont disponibles. Tout simplement parce que c'est un MOBA. Et que dans un MOBA, une grande partie de la maîtrise du jeu passe par la connaissance des personnages jouables. Mais ça a l'air de choquer personne. Ah oui Et la petite perle de l'histoire, c'est que dans Heroes Evolved, certains personnages ne sont accessibles que par le biais d'un pass VIP. Ce pass VIP n'est achetable qu'avec de l'argent réel. En plus, ce pass offre des bonus in-game qui donnent un petit côté pay to win comme j'adore. C'est-à-dire que les développeurs n'ont pas oublié d'être des fils de pute. Putain, j'adore ce truc. En regardant pour la première fois le trailer du jeu, une phrase à l'écran m'a intrigué. 10 secondes to download, start your battle in no time. Et en l'occurrence, c'est vrai, parce que le jeu ne fait que 200 mégaoctets. Seulement le double de la vidéo que tu es en train de visionner. 100 fois moins que mon dossier porn. Après, j'ai un gros dossier porn. Pour ma part, la version française du jeu ne s'est jamais lancée. Du coup, j'ai joué avec la version anglaise. En lançant le jeu, rien que sur l'écran de chargement, tu sens la douille arriver en voyant que le curseur du jeu ressemble à s'y méprendre au curseur de League of Legends. Do you want to begin the tutorial? Pour les besoins du test, j'ai fait le tutoriel. J'ai pas été déçu du détour. Pour essayer de résumer le problème, dans le tutoriel de League of Legends, on incarne H. une archère de glace qui peut tirer des salves de flèches en con. Dans le tutoriel de Heroes Evolved, on incarne Minerva, une archère de glace qui peut tirer des salves de flèches en conne. Et les nichons de la vendeuse qui font blop blop, c'était vraiment obligatoire Ou c'était juste un petit plus pour être sûr de se faire éditer par Air 2 Game, Ce putain d'éditeur qui ne propose que des jeux cancer Après ce tutoriel bien dégueulasse, on découvre le launcher de Heroes Evolved. Alors juste, on va prendre deux secondes pour faire le jeu des 7 différences. Bien joué, babouche Il n'y a aucune différence à part ce petit paquet d'infos qui est passé de là à là, et les boutons qui ont été rajoutés pour faire genre... On n'a pas tout copié quand on lance une partie On a aussi le plaisir de voir que l'HUD est très similaire à ce qu'on peut voir dans LOL Et au final, une bonne moitié des personnages sont juste des gros copier-coller des champions de League of Legends Après, ils ont fait des mix entre les capacités pour essayer de brouiller les pistes Là, par exemple, on a un truc qui ressemble à Miss Fortune Avec la roulade de Vayne et l'ultime de Caitlyn Et du coup, avec ces conneries, Heroes Evolved n'est absolument pas du tout équilibré Après, c'est évident qu'il s'en branle de l'équilibrage Ce jeu n'est qu'une merde bâclée qui a été créée dans le seul but de grappiller quelques sous aux joueurs Naïf. Je pense qu'ils ont développé ce jeu pour surfer sur la vague des joueurs de LOL qui arrêtent à cause de la communauté. Ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'ils ont aussi copié pas mal d'éléments de Dota 2 pour que les nouveaux arrivants, anciens joueurs de League of Legends, se disent waouh, ils ont rajouté plein de nouveaux concepts. Ils ont juste copié l'autre moitié sur un autre jeu. Par exemple, comme dans Dota 2, il n'y a pas de buisson, mais un système de vision basé sur les hauteurs. Comme dans Dota 2, les statistiques principales des personnages sont la force, l'agilité et l'intelligence. Ça, c'est un personnage de Dota 2 qui s'appelle Pudge. Ça reste une copie conforme de punch que je vois là Au niveau de la map, on pourrait se dire ils ont fait un effort, elle est différente de la map de LOL, alors que non, c'est la même carte que dans Dota 2. En fait, en cherchant bien, j'ai pas trouvé un seul truc que les développeurs de ce jeu ont inventé. Ah si, ils ont inventé le boss de la map. Zakar, mais bon vu la mocheté du truc, on s'en serait passé. Après, pour la petite partie pourquoi Heroes Evolved, en plus d'être un plagiat, c'est de la grosse merde La boutique du jeu c'est un énorme bordel, les items c'est un énorme bordel, et mon point préféré, dans tous les MOBA que je connais, les bâtiments, pendant une petite durée sans prendre de dégâts, se régénère. Eh ben, c'est pas le cas dans Heroes Evolved. C'est-à-dire que les mecs ont dû se dire Dans tous les mobas du monde, les bâtiments regagnent de la vie. Ça doit forcément être une idée de merde. Du coup, grâce à leur magnifique idée, si l'équipe adverse commence à te piner ta race, il n'y a tout simplement aucune possibilité de gagner ta game. Félicitations, Ned Dragon. Avec tout ce que je viens d'énumérer, vous décrochez haut la main la palme d'or des connards de l'année pour, entre autres, essayer à tout prix de voler l'argent des gamins qui sont trop jeunes pour comprendre votre escroquerie. Cette vidéo est terminée. Merci à toi de l'avoir regardée. Si tu as envie de découvrir la chaîne de Nick Maras, il te suffit simplement d'aller voir dans la description. Ta chaîne propose plein de musiques ultra vulgaires comme on les aime. Et on se voit dans une prochaine vidéo